Bonjour, je m'appelle Jacques Testard, je suis biologiste de la procréation. J'ai lancé l'alerte en 1986 autour des risques de dérive génique liés au tri sélectif des embryons lors de fécondation in vitro. Avec d'autres chercheurs et des citoyens, nous avons créé l'association Sciences Citoyennes en 2002 afin de mettre les sciences en démocratie et notamment afin de permettre que des lanceurs d'alerte scientifiques puissent s'exprimer et voir leurs alertes traitées. Nous avons nous-mêmes soutenu plusieurs lanceurs d'alerte comme Pierre Ménéton, Véronique Lapidès ou Christian Vélo. Mais nous avons vite constaté nos limites et l'importance d'avoir une organisation dont ce soit la mission dédiée. Une maison des lanceurs d'alerte qui accompagne et défend les lanceurs d'alerte et les aide à porter cette alerte afin qu'elle soit réellement traitée. En effet, qui ira lancer l'alerte s'il n'a pas la garantie que les faits qu'il révèle seront entendus et pris en compte Aidez les lanceurs d'alerte en soutenant la maison des lanceurs d'alerte